Bonjour à, tous, à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Nadia pour revenir sur les élections en Italie qui ont amené Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia au pouvoir. Et Nadia, donc, tu es militante féministe et membre de la quatrième internationale. Alors, donc, Giorgia Meloni vient d'être élue pas réélu heureusement, mais élu déjà avec 26% des voix. Est-ce que tu peux revenir sur son programme politique et, et plus particulièrement euh, sur les points qui marquent euh, l'orientation euh, fasciste de son programme Oui, bien sûr. Ben, Ce qui caractérise le programme de Giorgia Meloni, euh, c'est ce qu'on appelle ici une politique souverainiste, c'est-à-dire... Euh, je crois qu'en français, on dirait plutôt nationaliste populiste, c'est-à-dire euh, en un slogan « l'Italie d'abord ». L'Italie d'abord, avant tout, euh, la patrie, euh, ça veut dire euh, soutien aux entreprises italiennes pour qu'elles renforcent euh, euh, ses positions dans le marché mondial. Ça veut dire… Euh, une, une attention, une, une, une attitude, disons, revendicatoire par rapport à l'Europe. Euh, donc, euh, il faut que l'Italie soit plus forte et respectée à l'intérieur de l'Union européenne. Ça veut dire euh, consommer italiens, les produits italiens d'abord. Euh, surtout les produits traditionnels, Là, il y a aussi le côté populiste où elle, elle va euh, aux foires euh, paysannes, consommer euh, à l'italien. Euh, ça veut dire augmenter le prestige de l'Italie euh, à l'étranger. et Surtout euh, ses deux chevaux de bataille, c'est-à-dire sa politique euh, raciste contre l'immigration et euh, sa politique euh, pro-famille, famille évidemment entendue comme euh, la famille traditionnelle, euh, un homme, une femme euh, et beaucoup d'enfants. Euh, donc, là, sur euh, ces deux dernières questions qui sont le fond de l'affaire, euh, je vais revenir euh, tout de suite. Nous, on, on ne parle pas de fascisme, parce que fascisme, quand même, en Italie, ça est partout, mais en Italie, on en a eu l'expérience et euh, ça veut dire aussi euh, fondamentalement attaque au mouvement ouvrier, attaque, y compris violent, euh, qui euh, mise à euh, détruire le mouvement ouvrier, et la classe ouvrière et ses organisations. Cela, heureusement, n'est pas le cas. Euh, Mélanie est certainement d'extrême droite. Elle est, euh, son, ses origines sont certainement fascistes, mais euh, elle a renié euh, cette, euh, cette appartenance. Euh, pour ce que ça vaut, évidemment, ce qu'elle pense au fond de son cœur, on ne sait pas, mais on ne peut pas dire que pour le moment, on a à voir avec un, un gouvernement qui est en train de se mettre en place ou une politique fasciste, plutôt post-fasciste, d'extrême droite. Et là, euh, on peut dire qu'il euh, y a une continuité, malheureusement. Alors là, si euh, avec euh, les euh, politiques de droite qu'il y a eu en Italie depuis désormais longtemps euh, sur, à beaucoup de niveaux euh, et de droite ou même d'extrême droite. Il ne faut quand même pas oublier que euh, Salvini, qui est son compagne, enfin pas dans le sens amoureux, mais son copain euh, son politique, politique. Disons, oui, euh, il a participé au gouvernement Draghi, la Lega est au gouvernement en Italie depuis longtemps euh, et il n'y a pas tellement de différence, même sur ces questions clés qui sont euh, le racisme, la politique anti-immigration et la famille, il n'y a pas tellement de différence entre Salvini et Meloni. Concernant euh, concernant le droit des le droit des femmes avec sa politique euh, euh, comment est-ce qu'on peut dire euh, euh, familiale euh, ça ça pose ça pose quand même pas mal de problèmes absolument oui oui oui oui euh, je ne veux absolument pas euh, euh, diminuer l'importance négative de cette élection euh, C'était juste par rapport au termes fasciste qu'on ne s'y retrouve pas, mais dans le contenu, c'est l'extrême droite, c'est une attaque frontale euh, par rapport à l'autodétermination des femmes euh, et pour ne pas parler euh, des personnes LGBTIQ. Plus, euh, donc euh, là, maintenant, on parle d'un ministère euh, de la famille et de la natalité. Donc, euh, ça se reflète. Euh, euh, bon, la question qu'elle dit, c'est qu elle ne va pas euh, enlever ou même changer la loi 194 qui est pour nous euh, une pierre millière, millière dans euh, la, la conquête des droits des femmes. C'est la loi qui a été ratifiée par un référendum en, en 1981 et euh, qui garantit le droit à l'avortement à, euh, à euh, disons euh, à la demande de la femme sans trop de problèmes. Mais euh, ce qu'elle veut faire, c'est comme cette loi a été euh, le fruit d'un compromis quand même entre euh, les forces modérées, y compris la démocratie chrétienne à l'époque et le Parti communiste et socialiste et les forces de gauche et un grand mouvement des femmes en place, mais quand même c'était un compromis, c'est-à-dire dans la loi elle-même, il y a des articles qui prévoient une certaine période de préavis, euh, de, de, de euh, où, euh, en théorie, la femme doit y repenser. Euh, et surtout, il y a le droit à l'objection de conscience des médecins, qui est le gros obstacle en Italie en ce moment, indépendamment de Meloni ou de Salvini. Enfin, oui, euh, il y a l'influence du mouvement soi-disant « pour la vie », euh, qui entrent dans les hôpitaux, et, euh, mais surtout, il y a l'objection de, je crois maintenant, euh, autour de 65-68% des médecins euh, dans les hôpitaux refusent de faire les interruptions de grossesse. Ça, c'est un gros problème. Et maintenant, Mélanie, ce qu'elle va faire, c'est renforcer, elle dit, la prévention. Ça veut dire concrètement… Euh, ouvrir encore plus les portes des hôpitaux et financer les mouvements euh, anti-choix, euh, les mouvements là vraiment euh, ultra réactionnaires. Et, euh, bon, on ne sait pas encore concrètement, mais en tout cas euh, offrir, entre guillemets, toutes les possibilités aux femmes qui n'avortent que pour des raisons économiques, d'y repenser, les soutenir, enfin une politique nataliste de ce point de vue. Et ça se reflète aussi, ça va se refléter dans les politiques fiscales. Euh, elle va stimuler, elle va donner des sous aux familles nombreuses euh, détaxer les familles nombreuses euh, et y compris des mesures sur lesquelles on n'est pas contraire au soutien des crèches, mais en tout cas c'est dans cette conception de la vie, de la famille, de la patrie. Euh, elle, elle, euh, ce qu'elle dit, c'est que, que euh, la famille, c'est le noyau de base d'une nation forte et souveraine. C'est ça sa conception, quoi. Alors, est, comment comment est-ce qu'on peut expliquer euh, à la fois euh, ces, ce décalage avec, euh, de, de, de, de, avec cette politique Comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce, ce décalage avec euh, la, la, la force du, du mouvement euh, des mouvements féministes ces, ces, ces dernières années Parce que ça, ça a été quand même très important et euh, D'ailleurs, il euh, y a eu des luttes euh, euh, de grande ampleur euh, de, du, sur les questions de violence euh, faites aux femmes. Euh, et euh, sur, euh, on, on a vu une grosse, des grosses mobilisations sur, euh, dans, dans les grèves du, du, du 8 mars. Comment est-ce qu'on explique alors à ce moment-là ce... Euh, cette, euh, ce, oui, ce, ce, ce décalage euh, entre ces luttes et puis cette politique euh, tout le temps ramenée à, euh, à la femme dans son, euh, dans son identité de, de, de reproductrice. Oui, oui, oui. D'ailleurs, avant euh, de répondre à cette question, si tu permets, j'allais ajouter la question euh, des droits des personnes euh, LGBT. Oui, bien sûr. Place. Parce que là, ça c'est l'autre euh, question dans sa politique de la famille, c'est euh, contre la, la, la soi-disant idéologie de genre, c'est-à-dire euh, euh, pas d'ouverture sur les identités. Hum, Hommes-femmes euh, nettement opposés et, et cristallisés, donc pas de fluidité sexuelle, pas d'identité, d'autres ori orientations euh, euh, sexuelles possibles. Euh, et là sur ça aussi il y a tout un système de fake news de sur euh, ça je, je crois que vous le connaissez en France aussi euh, donc euh, qui veut, euh, introduit la, de, une éducation sexuelle dans les écoles euh, euh, qui ouvre les possibilités aux, aux épanouissements euh, sexuels et d'identité sexuelle euh, vont être complètement réprimées, changement de livres, de textes et tout ça. Et évidemment, bon, et là aussi, elle est quand même, elle est habile comme politicienne, elle ne va pas toucher à l'unique loi qui existe en Italie par rapport aux droits euh, des couples euh, homosexuels, c'est-à-dire il y a la possibilité d'un pacte de, de, comment on dit ça en français, cohabitation, un pacte de, de, de, de, pour vivre ensemble. Donc oui. il y a certains droits qui sont accordés quand on fait un pacte de ce genre. Il n'y a pas le mariage, mais donc elle ne va pas toucher au pacte, mais euh, Bon, elle va absolument s'opposer aux adoptions pour les couples LGBTQ et euh, aucun pas en avant. Bon, ceci étant dit, donc revenons sur ta question sur la contradiction apparente entre la force euh, du mouvement féministe depuis cinq ans, disons, euh, qui est effectivement énorme, euh, on en a été étonnés nous-mêmes, et qui continue. Donc, ce n'est pas un feu de paille, c'est vraiment un mouvement qui s'est installé dans la société, qui a un large écho, mais surtout chez les jeunes. Donc, c'est vraiment un mouvement, et bon, les gens de mon âge sont plutôt exceptionnels euh, là-dedans, et, et il y a eu une coupure générationnelle énorme entre ma génération, c'est-à-dire euh, des années 70, et euh, cette nouvelle génération. Euh, on parle d'une troisième vague féministe parce que euh, c'est vraiment euh, une nouveauté. Elle est enracinée, elle est dans toutes les écoles. Les jeunes femmes maintenant se disent féministes sans problème. Mais il y a eu une coupure d'une vingtaine d'années, ce qui n'est pas peu. Euh, où le mouvement féministe en Italie a été complètement, euh, bon, euh, modéré, institutionnalisé, euh, qui est très orienté vers un féminisme essentialiste, euh, pas du tout combatif, euh, qui agissait que sur le niveau, disons, symbolique et culturel. Euh, très coopté par, le, par, par les institutions, par les partis, donc euh, qui n'a pas su construire des, des, des, des rapports de force euh, et une, qui n'était pas combatif du tout. Donc, il y a eu besoin euh, d'une rupture avec ce type euh, de féminisme, celui que Nancy euh, Fraser appelle lean in féminisme c'est-à-dire euh, un féminisme complé complément, complètement subordonné aux logiques euh, néolibéristes et, et, et fonctionnel à so seulement briser le toit de, de cristal, le toit de verre, le plafond de cristal, comme on dit en, en français, euh, et euh, pas du tout euh, intéressé au sort des femmes. Euh, communes. Euh, mais euh, bon, donc, euh, là, il n'y avait pas du tout euh, les rapports de force euh, pour euh, opposer les politiques euh, de la droite et euh, pousser euh, aussi les politiques euh, du soi-disant centre-gauche, qui n'a jamais eu de courage non plus à pousser un peu plus loin euh, les politiques en faveur des femmes. Donc, euh, oui, il y a cette contradiction. Il y a aussi des euh, des faiblesses, disons, de ce mouvement jeune, euh, non-unanimé, non, pas une de moins, qui est dans les rues depuis cinq ans euh, et qui est, bon, enthousiasmant, mais euh, qui n'est pas très capable d'aller au-delà de soi-même, au-delà d'un d'un groupe militant, activiste, euh, très actif, mais assez centré sur soi-même, donc incapable d'une politique d'alliance. Donc, euh, elles sont anti-institutionnelles et ça, c'est en réaction à ce que je viens de dire, et c'est plutôt bien. Euh, elles sont intersectionnelles, c'est-à-dire elles s'occupent pas seulement des, des questions soi-disant euh, féminines ou féministes, euh, la reproduction sexuelle, la sexualité euh, et tout ça, mais euh, elles s'occupent de tout. Justement, euh, elles sont antiracistes, antifascistes, euh, elles sont dans la rue tout le temps sur toutes les questions importantes, mais elles ne reconnaissent pas ou très peu les autres sujets. Du mouvement social, syndical, politique, euh, qui, bon, et sans ça, donc, euh, leur limite, euh, bon, leur, leur, euh, leur portée est limitée. Elles hein? n'ont pas été capables de construire des, des, des alliances et donc des rapports de force qui vont au-delà de cette assise jeune, étudiante, des jeunes précaires aussi. C'est un problème. Est-ce que tu penses que la, la situation actuelle, bon au-delà même de la de l'élection de, de Georges Gameloni, est-ce euh, que la situation actuelle euh, économique et, et, et sociale dont j'aimerais que tu nous dises quand même deux mots, euh, pourrait permettre euh, justement une réaction commune euh, de, de, ces de ces mouvements féministes avec euh, le, le, le mouvement euh, syndical, si lui-même euh, a, a l'intention de, de, de, de réagir hmm. Bon, La situation sociale-économique en Italie, je crois que ce n'est pas une exception, mais c'est quand même... Euh, une des plus mauvaises est dramatique, euh, il y a, vous savez peut-être qu'en Italie, on a les salaires presque parmi les plus bas en Europe, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire pendant ces 30 dernières années, donc on est au même niveau. Euh, la pauvreté vraiment augmente énormément. Euh, je, je crois qu'il y, y a autour de 10%, per, 10 de la population qui est en dessous de la seuil de pauvreté. Euh, il y a des problèmes à obtenir des services élémentaires de base sanitaires et euh, de tout type, euh, bon, la politique de euh, privatisation et démantèlement des services publics euh, continue depuis 30 ans indépendamment des gouvernements de droite ou de soi-disant gauche. Euh, donc, mais ça, a vraiment, ça se sent maintenant dans la société. Les gens n'arrivent vraiment plus à la fin du mois. Et maintenant, avec euh, les dernières... Euh, euh, mesures et les dernières augmentations des prix dues au conflit, à la guerre, euh, aux augmentations des prix des, des, des combustibles, c'est ça devient vraiment dramatique. Euh, donc, euh, la, pour ne pas parler des, des retraités et des gens qui vivent déjà euh, à la marge de la société, disons euh, le chômage galope, la précarité aussi. Bon. Alors, euh, une des mesures du gouvernement euh, Meloni sera aussi d'abolir un minimum de protection qui a eu pendant euh, le gouvernement précédent. Ça, ça s'appelait le salaire, euh, le revenu de citoyenneté. C'est une mesure des mou du mouvement 5 étoiles qui est un minimum d'allocation sociale pour ceux qui sont vraiment. Euh, les plus pauvres euh, là, la politique euh, populiste euh, de Mélanie euh, euh, va l'abolir parce que c'est il euh, bon, y a beaucoup de gens qui en profitent ce discours-là euh, contre les profiteurs euh, on ne peut pas donner, des, peut pas, euh, donner de l'argent comme ça euh, donc, la, la situation est vraiment très, très, très mauvaise et malheureusement, les syndicats euh, confédérales, donc les grands syndicats, sont aussi très, très, très alignés avec les, cette politique néolibériste. Ils n'ont pas été capables de s'opposer euh, à aucune des mesures qui ont détérioré la vie des, des gens, des travailleurs, des travailleuses pendant ces dernières décennies et, et maintenant bon, Mais il, y a eu, il vient d'y avoir une, une manifestation de la CGIL à Rome, mais c'est toujours hum, un show, c'est pas, c'est pas une construction de vrais rapports de force, une vraie opposition. Donc là, là, ça explique aussi pourquoi le mouvement ouvrier, la situation des, des travailleurs et des travailleuses a tellement, c'est tellement aggravé pendant tout ce temps. Et les syndicats de base qui sont plus combatifs, euh, sont isolés, localisés et euh, très en concurrence entre eux. Donc, euh, de ce point de vue, euh, la situation est très, très mauvaise. Et, euh, Nadia, dans, dans ces conditions que tu viens d'expliquer, euh, quelle est la réalité du mouvement antifasciste Est-ce que... Euh, euh, s'il est présent, est-ce que il y aura la... est-ce que ça peut donner la possibilité de d'impulser de, des, des, des luttes, des luttes sociales également d'ampleur. Je vais pas trop vous déprimer, mais euh, le mouvement antifasciste, enfin, je ne sais même pas si appeler ça mouvement parce que c'est plutôt euh, des, des associations. Euh, la plus grande, c'est le AMPI, l'Association nationale des partisans, euh, qui est une institution, une, une association assez institutionnelle. Et euh, donc, les antifascistes se mobilisent surtout sur des questions de mémoire antifasciste, en l'occurrence des des attentats fascistes qu'il y a eu, et à l'occurrence euh, du 25 avril, qui est la libération antifasciste en Italie en 1945. Donc là, il y a de grosses manifestations, un sentiment antifasciste est fort, mais appeler ça vraiment mouvement, c'est un, un peu exagéré. Et en, en plus de ça, il y a euh, des... Euh, des activités antifascistes, des démobilisations antifascistes parmi les jeunes des centres sociaux qui correspondent aussi avec… Euh euh, les filles euh, de Nonunadimeno, qui sont aussi basées souvent dans ces centres sociaux, mais pas seulement. Donc là, il y a plus euh, de combativité, plus d'activité, mais c'est dans des occurrences. Donc, euh, 20 ans après l'anniversaire de tel euh, camarade qui a été tué, alors on se mobilise. Donc. Non, je dirais que bon, de ce, ce côté-là, on n'a pas à attendre grand-chose. Mais Merci. quand même, euh, bon, je ne vais pas donner l'impression que tout est calme, tout se tait. Il y a des réactions, il y a des réactions soit au, au niveau euh, du mouvement ouvrier, euh, il y a des luttes euh, euh, contre les politiques néolibérales euh, en général. Euh, et il y a des luttes euh, du mouvement féministe qui vont certainement se renforcer. Et, donc, cela dépendra aussi des mesures concrètes que euh, le gouvernement Mélanie prendra. Parce qu'il y a certaines choses euh, qui passent, euh, euh, disons… Hum, qui touchent euh, fortement les gens euh, qui sont encore capables de se mobiliser. Le problème, c'est euh, les sujets syndicaux et politiques euh, incapables ou qui n'ont pas la volonté d'orienter euh, ça, d'orienter, disons, euh, les réactions qui peuvent y avoir spontanément au niveau de la société. Eh bien, Nadia, euh, je, on va, on va, il ne nous reste plus qu'à te, qu te remercier de, de, de ces informations que tu viens de, de nous donner. Euh, on peut espérer quand même qu'il y ait une, une impulsion un peu plus forte euh, au fur et à mesure de, de, des, des semaines ou des mois qui vont, qui vont arriver. Merci, et merci à toi d'avoir participé à cette, à cette interview et à bientôt. À bientôt, merci à vous et bonne lutte. Merci à, à vous aussi. <rire> Yeah. <laughs>